En Europe, la Politique Natura 2000 est un dispositif central pour la conservation du patrimoine naturel. Ce qu'il s'agit de conserver, ce ne sont pas des listes d'espèces. Ce sont des dynamiques écologiques et sociales favorables au maintien d'habitats et de paysages dans lesquels les espèces peuvent s'épanouir. Il faut donc adopter une vision globale et dynamique, tout particulièrement lorsque les habitats sont gérés par l'activité agricole. En septembre 2015, une équipe du Forum européen pour la conservation de la nature et le pastoralisme a pu échanger avec les partenaires du projet Life Milouf sur le territoire du Parc national des Cévennes. Point de vue sur un territoire et une expérience porteuse d'avenir. Alors ce projet LIFE Milouv, ça veut dire milieu ouvert, donc on s'intéresse particulièrement au milieu ouvert, à la fois des Cosses, des Cévennes et aussi des Garrigues méditerranéennes. Ça concerne des milieux assez différents des Cosses aux Cévennes. Sur les Cosses, on a des milieux donc calcaires avec des... Euh, des, pelouses, des grandes étendues de pelouses sèches d'allure stépique euh, qui font un peu la renommée de ces paysages-là et donc avec aussi une activité pastorale et agricole euh, bien ancrée depuis très longtemps et qui est encore très dynamique et euh, parallèlement on a le, les, les paysages sévenoles avec ces vallées avec des pentes beaucoup plus fortes, des roches différentes, des roches schisteuses et sur lesquels on a une activité euh, pastorale là encore bien différente d'Écosse avec des troupeaux souvent plus petits euh, souvent transhumants aussi donc qui vont mobiliser des surfaces sur les altitudes sévenoles euh, mont Lozère et Mont-Égoual Oui, c'est quand même euh, des parcours qui sont plus ou moins euh, herbus en euh, partie haute ou partie basse quoi, donc, il y a... Différentes variétés. C'est vrai qu'il y a le steppe qui est le plus difficile à gérer. Quoi. Puisque nous, bon, on fait une mise à l'herbe au 15 mai. Et bon, c'est vrai que l'herbe est plutôt pas, pas haute. Quoi. Et donc on ne peut pas sortir guère plus tôt. Vu l'altitude et le climat, quoi, qui est quand même rigoureux, froid. Ah oui, dans le cadre du projet Milouv, on s'intéresse à une échelle système d'exploitation. On ne s'intéresse pas à, à, à un enjeu particulier sur une parcelle. On commence par comprendre quels sont les enjeux sur une ferme, sur la ferme qu'on étudie, et les enjeux qui sont aux, importants aux yeux de l'éleveur, euh, d'un point de vue à la fois socio-économique, environnemental, euh, agronomique. Bon, on essaye de, de gérer les parcours euh, au maximum, quoi, puisque nous... En surface cultivée, on est à 10% vers plus. Donc les parcours, c'est le plus intéressant pour nous. C'est un atout pour l'élevage au vin-viande qui, qui est vraiment valorisé. Puisqu'on travaille différemment quoi, par rapport à l'auvain-lait. On utilise beaucoup plus les parcours que, que le laitier. Quoi. Pour nous, c'est une ressource qui nous coûte pas cher. Ouais. Et ce que je constate moi, en changement sur la montagne, c'est effectivement euh, des zones qui restent quand même relativement pauvres et des zones qu'on a améliorées, enfin que j'ai améliorées par ma fumure ou par un bon pâturage. Donc, en fait, ce euh, sais pas l'apparition d'espèces euh, rares ou de choses comme ça, c'est plutôt euh, euh, la diversité des milieux, euh, diversité écologique euh, ou pastorale, si les deux sont liés, euh, des, des endroits plus riches et des endroits plus pauvres. Cette et tout ça en de... mosaïque, c'est une diversité euh, écologique sur un même espace. En fait, le, au départ, en tant que berger, on ne se pose pas la question euh, de la biodiversité forcément ou du milieu ouvert. L'intérêt pour le berger et des éleveurs, c'est de maintenir des surfaces pastorales, des surfaces en herbe ou pâturables, ça peut être des landes. Et le rôle du berger, c'est de manger, de pâturer partout où c'est possible et en adaptant son pâturage en fonction des lieux pour pérenniser les ressources. Donc si on fait bien son travail de berger ou d'éleveur, euh, le reste va suivre au niveau de la conservation, je pense. Bon, J'ai été embauché par un groupement pastoral donc qui, euh, qui réunit plusieurs éleveurs. L'emploi d'un berger leur permettait à la fois de mieux pâturer la montagne et bien sûr de leur libérer du temps et des soucis. Alors en fait, il faut savoir que ben, mon poste de salarié est financé indirectement par les mesures agro-environnementales. S'il n'y avait pas les maintés sur euh, la montagne, euh, il ne pourrait pas employer de berger. Donc, euh, donc maintenant que je suis là, je peux mettre aussi en place d'autres mesures qu'on ne peut pas imaginer, <rire> des mesures beaucoup plus précises de gestion, euh, voilà, grâce à ce financement MAE, euh, finalement, euh, il y a plein de choses qui se mettent en place. J'ai décidé, euh, en faisant des parcs mobiles électrifiés, d'améliorer euh, en apportant de la fumure euh, certains coins pour faire ressortir plus de graminées et diminuer le recouvrement des ligneux. Par rapport à la, à la relation pâturage et biodiversité, j'ai énormément de questions, des questionnements euh, pas possibles, peu de réponses, mais quand j'en ai, c'est avec l'échange euh, avec des techniciens des, des, ou des ingénieurs, des gens qui viennent me voir et en, en discutant, on voit, parce que je fais beaucoup de choses empiriques, je fais mes petites expériences et je vois des résultats, mais le, le, ce qui est important, c'est l'échange et de voir ce qui se passe euh, à côté. Changement au niveau de, de la ressource fourragère en hein, graminée euh, intéressante. Mais tout ça, c'est pas compris dans les mesures. journée ou quand je m'absente à une demi-journée pour avoir une action sur euh, les ligneux ou sur les plantes qui sont un peu appétantes. Et des fois, je combine à la fois l'action sur les ligneux.